On commence par le nettoyage de la salle, hein, tout ce qui est la propreté, la mise en place. Hein. Regardez si tous les couverts sont propres, les verres, les nappes, etc. Indissociable des grands restaurants, le chef de rang perpétue l'art du service à table. Mais qui est-il exactement pour vous expliquer un petit peu, chef de rang, ça vient du mot rang, puisque euh, la salle est divisée en, en rang. En rang. Et chef de rang, en fait, vous êtes responsable d'un rang qui supporte bien le nom. Donc vous avez six ou sept tables. Vous êtes avec un commis aussi, commis de restaurant, qui fait le service entre la cuisine et la salle. Et vous, vous êtes responsable de vos clients du début jusqu'à la fin. Et l'objectif, c'est du début jusqu'à la fin euh, de leur repas, de leur servir l'ensemble de leur mets, l'ensemble de leur boisson, de pouvoir pratiquer peut-être un découpage de poissons, enlever quelques arêtes, ou préparer un tartare, parce que d'un seul coup, le client a envie d'un tartare. Le client, il sait ce qu'il veut, donc euh, il faut être à ses soins et il faut être à son service. Leur servir du vin, puis les débarrasser, faire en sorte que tout au long de leur déjeuner ou dîner, ben, tout se passe bien. Comment commencerait à des services assez particuliers. Enfin, le chef de rang fait généralement l'addition et encaisse. Faites-vous Alain Là nous préparons le buffet donc, pour le euh, déjeuner de ce midi, qui est un buffet italien. Un bon chef de rang ben, Le sourire, la propreté, le... avoir un bon contact, pas trop être timide bien sûr. Puis parler aussi l'anglais bien sûr, parce que ça, ça devient maintenant indispensable. Ajouter l'allure, la distinction, une parfaite maîtrise pour un service frisant l'excellence. Un métier évolutif, Pascal Je suis passé par un poste de chef de rang. J'ai ensuite gravi les différents échelons pour m'occuper actuellement de l'ensemble de la restauration sur l'hôtel Hermitage. Je pense que c'est encore l'un des rares métiers qui permet de faire ça. Ou de voir du pays. J'ai fait l'Angleterre un peu, j'ai fait la Suisse, et après beaucoup dans la France. Du sud au nord, différents établissements, les châteaux, autres. Merci Alain